Salut. bienvenue à ma chaîne je vais vous montrer ici comment euh, vous connecter à votre spiritualité on passe par des choses comme le sel je savais que vous ne saviez même pas que ces couleurs de sel existe on parlera on parle des cristaux euh, quoi d'autre des encens oui les encens les encens et vous connaissez la forme des encens je suis en train de brûler un actuellement euh, tout ça, ça vous permet d'équilibrer l'énergie chez vous ça vous permet aussi de vous connecter vous connecter à votre intuition votre intérieur, votre grand vous, en self, et euh, aussi à, à vos ancêtres voilà, donc c'est la reine Jocelyne si vous êtes nouveau, abonnez-vous vous connaissez déjà la routine, faites-moi un pouce comme ça quand je regarde les vidéos, j'aime aller droit au but donc je vais aller droit au but je vais parler des, des cristaux aujourd'hui je ne vais utiliser que celui-ci euh, les cristaux sont des, des, ce sont des, je dirais c'est de l'énergie de la nature condensée pendant des années, des milliers d'années je pense, euh, condensée sous forme de cailloux comme ça, bon le truc maintenant c'est que le cristal est un peu comme un CD, ça contient de l'information, d'ailleurs tout autour de vous contient de l'information, mais Mûr, si je parle de l'amour ici tout le temps, je ne dirais pas si je fais l'amour, mais si je parle des paroles d'amour, de joie et tout ça, mes murs, mes murs vont contenir de l'amour, des vibrations d'amour. Et euh, il y a des objets qui, bien sûr, contiennent plus que d'autres, qui euh, sont un peu plus conducteurs euh, que d'autres. Donc, le cristal contient des informations. Dans l'ancien temps, on pouvait chanter des chansons des prêtres et des prêtresses, comme moi, par exemple, je suis une prêtresse chanter des chansons au cristal et puis les vibrations sonores entraient là-dedans, ça mettait ça, ça fait un peu comme le CD il y a des infos qui sont dans le cristal et euh, ça les garde pendant des années maintenant je peux voir un cristal comme une pierre je dis ah mais c'est un caillou ou encore je peux le voir comme un messager, comme un CD qui doit être mis dans un, qui doit être lu avec, du, avec un laser donc euh, je dirais pour se connecter à un cristal, connectez-vous pas seulement avec votre bouche, mais aussi avec vos intentions. ok Donc, je te vois. J'aime beaucoup le rose. Je ne sais pas pourquoi, mais ce cristal me parle beaucoup. Donc, quand j'ai vu la signification, ce que ça transmet, c'est l'amour. L'amour agapé. L'amour, self-love, love, love. Je me suis dit, ah, je comprends pourquoi j'aime beaucoup ce cristal. Donc, euh, premièrement, quand vous recevez les cristaux, vous pouvez en avoir beaucoup dans votre pièce. Même le jour où vous partez acheter les cristaux, si vous rentrez dans, vous rentrez dans le magasin des cristaux Si vous êtes bien vigilant, vous allez voir que l'énergie autour de vous est C'est vraiment fort quoi Et quand vous touchez les cristaux Donc euh, pour choisir d'abord le cristal, laissez le cristal vous parler, laissez le cristal vous appeler Bon moi généralement quand je vais au magasin, euh, je suis au Cameroun Donc du coup on n'a pas des grands magasins de cristaux Mais en Europe je sais qu'il y avait des magasins où si tu voulais tu pouvais acheter même des cristaux pour 1000 euros Donc euh, laisse le cristal t'appeler, te parler et généralement tu fais quand tu prends tu mets dans ta main, tu vois la sensation si tu es spirituellement sensible c'est à dire si tu as laissé ton intuition s'élever, quand tu vas déposer tu vas sentir l'endroit de ton corps où tu as déposé le cristal parce que tes cellules vont un peu s'activer là bas donc euh, généralement quand vous allez choisir des objets spirituels que ce soit des couronnes que ce soit un chapeau que ce soit un bracelet que ce soit euh, ce bracelet laissez l'objet vous choisir donc, vous arrivez dans le magasin, vous faites ça et ne regardez pas les finances vraiment quand vous choisissez vos objets. Tu peux acheter un objet à, à, à 20 000 francs et cet objet te donne une rentrée d'argent ce mois-là de 5 millions. Mais parce que par la foi, tu as dit, ah, c'est ça que je vais acheter. Donc, on voilà a aussi euh, des objets en ébène comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui mettent pour la déco, mais ça, ça, ça met des bonnes, des bonnes ondes dans la maison. Voilà, un jour, je parlerai de l'ébène avec vous. Donc, le cristal, comment communiquer avec lui Une fois que j'ai choisi mon cristal, j'ai une petite anecdote. Ce matin, j'ai essayé ceci quand je dans un transport en commun. Donc, je revenais dans la ville de Douala. Et là, je parle, je communique avec le cristal. Et il me dit en fait qu'il va être passé à une autre personne. Et là, je me dis, non, non, Je continue, il me montre à quoi il sert. Il me montre à quoi les cristaux de Saturn est et là, il me dit, je vais conduire dans une autre personne. Je dis, mais attends, je compte voix pour longtemps. Et vous savez quoi? Je me suis endormie, j'ai laissé tomber le cristal et je n'ai pas pu le retrouver dans le bus. Donc, en fait, les objets, ces objets, ils contiennent une intelligence qui est super, super, super, super naturelle. Ces cristals, c'est avec la lettre dans cette vidéo aujourd'hui. Il contient plus d'informations que ce que vous me pensez. Dans le monde spirituel, grand et petit n'ont pas la même signification. Nous, on croit que grand, grand c'est imposant, petit c'est faible. Dans le monde spirituel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, absolument pas. Donc, euh, tu tiens le cristal, tu mets ton intention dessus. Tu le salues. Généralement, tu dis bonjour cristal. Ok. Je peux carrément vous dire ce que ce cristal dit. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment canaliser L'énergie. Je vais canaliser ce que le cristal dit actuellement, ok? Merci de nous donner l'opportunité de parler. Ça fait tellement longtemps que nous voulons faire partie de votre quotidien. Vous guérir, vous aider, mais vous ne voyez que comme des simples pierres. Ceux qui pourront se connecter à notre énergie sont actuellement en train de subir une guérison énorme. Nous vous donnons des visions, nous stérilisons votre atmosphère, nous nettoyons l'atmosphère dans laquelle vous êtes nous empêchons à des mauvais esprits d'entrer dans votre maison. Nous guérissons des parties de votre corps. Nous suçons, nous absorbons l'énergie négative que vous avez à l'intérieur de vous. Nous ouvrons aussi vos yeux. troisième oeil. Nous condonnons des messages sur votre futur, sur le passé du monde, de la terre entière. Nous voulons faire chemin avec vous. Nous sommes aussi des assistants pour les guérisseurs et les guérisseuses, pour ceux qui veulent canaliser l'énergie, que ce soit l'énergie des morts, que ce soit l'énergie euh, d'une autre euh, dimension. Nous sommes nombreux et nous vous aiderons. Donc, Placez votre intention dans le, dans le, le, le, le, le, le cristal, saluez-le, ouvrez votre esprit pour entendre ce qu'il a à dire. Il parle, nous sommes vous voyez souvent quand vous rêvez, vous voyez un ange en votre rêve et l'ange comprend ce que vous dites et vous comprenez ce que l'ange dit sans ouvrir la bouche c'est comme ça avec tous les objets spirituels autour de vous et tout autour de vous parle en fait ok, je ne veux pas faire cette vidéo longue absolument pas, mais euh, j'espère que vous avez compris un peu comment se connecter au cristal donc le cristal vous dira à quoi il sert il vous dira d'où il vient, il vous dira ce qu'il est là pour faire dans votre vie il vous dira comment l'utiliser et croyez en ce que vous recevez aucune information n'est pareille qu'à qu l'autre donc, ne vous dites pas, bah ouais, pour moi, n'est pas comme pour toi. Dans les formations spirituelles que je fais, euh, quand on parle des, des canalisations de cristaux et tout ça, c'est vraiment ce que tu reçois, c'est ce qui est, donc, tu ne veux pas les similarités. On n'essaie pas d'imiter quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé et de partager ceci avec quelqu'un. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Merci et au revoir.